L'astronomie en Terre d'Islam a été euh, très importante euh, pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première des raisons est qu'elle euh, était nécessaire pour respecter euh, un certain nombre de règles prescrites par la religion. Euh, en particulier par euh, deux règles qui font partie des cinq piliers de l'Islam, euh, le mois de jeûne du Ramadan et les cinq prières. Euh, que l'on doit faire quotidiennement. Euh, pour euh, établir euh, la date euh, du mois de, de jeûne, euh, il fallait pouvoir établir un calendrier lunaire fiable. Euh, D'où l'importance de bien connaître les euh, phénomènes célestes. Pour respecter euh, les observances à la prière, il fallait pouvoir déterminer le temps des cinq prières au cours de la journée. Euh, et pouvoir aussi déterminer la direction de la Mecque puisque c'est dans la direction de la Mecque que le, le fidèle doit se diriger. Donc calendrier, détermination des heures, direction géographique, tout ça nécessite euh, de bonnes connaissances astronomiques. C'est ce qui a incité les, euh, les savants euh, islamiques à développer euh, cette science, plus particulièrement. Euh, le, la deuxième raison pour laquelle l'astronomie était importante, c'est qu'elle était la base d'un savoir euh, pratique, un savoir astrologique, qui permettait d'établir les horoscopes des nouveau-nés, de déterminer les moments propices pour différentes actions. Et ce savoir était très apprécié par les califes et les sultans, qui considéraient qu'il était indispensable au bon gouvernement euh, d'une manière générale. Donc les sultans, les califes ont soutenu l'astronomie et l'astrologie euh, au fil des siècles. Alors le globe céleste dans tout ça, euh, pourquoi euh, quelle est son importance Le globe céleste comme l'astrolabe permet d'avoir une représentation euh, de la configuration du ciel à un endroit donné, à un moment donné. Et donc ils permettent de faire un certain nombre de calculs, euh, déterminer les heures du jour, déterminer euh, les levées euh, des étoiles et les couchers des étoiles. Euh, donc une série de calculs qui sont indispensables euh, pour les questions qu'on a évoquées euh, précédemment. Ils ont donc, ces deux objets ont été extrêmement prisés euh, par les, euh, les princes. Ils ont eu un, un prestige social extrêmement durable, qui explique qu'ils aient été produits euh, de façon euh, importante et pendant de nombreux siècles. Euh, on a d'ailleurs de nombreux traités qui expliquent la manière de les fabriquer et de les utiliser.